Je vous fais cette vidéo en fait aujourd'hui, ce matin, on est le mardi 2, reprise des écoles. Hein. Il est euh, 11h et euh, je suis partagée entre l'envie de rire et euh, la colère. J'ai vu des choses aujourd'hui, enfin j'ai observé des choses aujourd'hui, je ne les ai pas vécues, je m'en fous, mais euh, j'ai observé des choses aujourd'hui qui m'ont euh, fait halluciner et qui m'ont montré euh, à quel point, mais à quel point... Les gens, ils dorment. Oh, les gens, vous allez vous réveiller Je m'excuse de vous demander pardon, mais il euh, y a peut-être temps. Hein? Là, ce n'est plus le réveil qui sonne. C'est les trompettes de Jéricho. Vous ne les entendez pas, là Vous ne les entendez pas Sérieux Avec tout ce qui se passe en ce moment, vous ne les entendez pas Bon, alors, je vais vous donner quelques petits exemples. Ah oui, oui, oui, j'ai pris des photos ce matin. <rire> très intéressantes, à mon sens. Très, intér très intéressantes. Et. Euh, et euh, je pense que si ça vous, ça vous semble normal, alors c'est qu'on n'est vraiment pas, vraiment, vraiment pas dans le même monde. Hein. C'est juste aberrant. Hein. Donc ce matin, euh, j'ai été avec mon fils chez l'orthophoniste. Voilà, donc euh, on a fait le trajet, tranquille, et arrivé chez moi, dans mon petit quartier, tranquille, où il ne se passe rien, il ne se passe tellement rien, que les gens sont tellement obéissants qui se balade de H24 avec un masque sur la tête histoire de ne pas être contaminé ou de ne pas contaminer les gens. Hein? C'est très très très très bien. Je vais vous mettre les photos. La première photo, là, regardez. C'est devant le cabinet médical. Les gens, ils ont un mètre de distanciation. Sauf qu'une fois qu'ils sont dedans, même si le médecin les fait rentrer que deux par deux, ils vont mettre dans la salle d'attente. Et euh, ça fait quoi Est-ce que vous croyez que s'il y a une personne contaminée dans la salle d'attente et que vous rentrez dans la salle d'attente, vous ne risquez pas quand même d'être contaminé Il vous sert à quoi le masque Puisque le virus, ce soit disant, se met partout et il est partout, il sert à quoi le masque Vous pouvez me le dire Donnez-moi une explication, je, je voudrais que vous me mettiez en dessous la raison pour laquelle vous mettez un masque, vous, ceux qui en mettent. Pourquoi vous mettez un masque Si on rentre dans la théorie du gouvernement, je ne dis même pas la théorie du complot, hein, la théorie du gouvernement, le virus est partout. Ah oui, il circule encore de sur toute la France, il circule partout, partout, partout, partout, partout, partout. À partir de là, si le virus circule partout, le masque il suffit pas. Alors Là, c'est des, des combinaisons étanches qui vous vous c'est plus qu'un masque. Hein? Parce que partout où vous allez, vous risquez de le rencontrer. Alors, euh, arrêtez de sortir de chez vous, reconfinez-vous, mais allez-y, n'hésitez pas. C'est la meilleure façon de vous protéger, allez-y. Mais jouez les gens du gouvernement, mais allez-y. Vous avez vu la photo Elle est très explicite. Hein? Bah ouais, ouais, un mètre de distanciation. <rire> c'est génial Sauf que ces gens-là, euh, ils ont un mètre de distanciation, mais euh, une fois qu'ils ont quitté euh, le rang bien aligné du cabinet médical, euh, bah, euh, ils se parlent, ils se disent bonjour, ils vont boire un café, euh, et voilà. Alors euh, le mètre de distanciation, on en parle ou pas Le masque, on en parle ou pas euh, Ça ne dérange personne. Tout le monde Tout le monde est content. Ça dérange personne. Ah bah ouais, mais non, mais faut se méfier du virus. Faut se méfier, faut se méfier, faut se méfier. Faut se méfier. Alors, euh, suite à ça, euh, je suis allée à l'école chercher euh, les affaires de mon fils puisqu'il ne retourne pas à l'école avant euh, septembre sous condition. Sous condition. Enfin, pour l'instant, il ne rentrera pas à l'école avant septembre. Donc, comme on nous a fait poireauter devant la porte de l'école, on ne nous a même pas ouvert la porte. Ben non, vous comprenez, des fois qu'on ferait rentrer le virus, donc on ne nous a même pas fait rentrer devant la porte. Bon. On nous a laissé poireauter. Et euh, la maîtresse a été gentiment chercher les devoirs de Maxence. Sauf que euh, moi, je lui ai dit, non, mais moi, je ne viens pas chercher les devoirs, parce que les devoirs, je m'en fous. Je les ai via Internet, je viens chercher ses affaires d'école. Et là, on m'a rendu les affaires d'école dans un sac poubelle. Dans un sac poubelle. Alors, euh, moi, j'ai envie de dire, euh, au mieux, le virus est dans le sac. Et là, il est resté bien tranquillou dans le sac, euh, et puis, euh, on nous le refile. Ben non, mais si on va au bout du gouvernement, c'est ça. Hein? Euh, on nous le refile. Au pire. Ce qui, pour moi, est encore pire que le virus. C'est euh, ce que peut ressentir l'enfant quand il voit ses affaires dans un sac poubelle. Un sac poubelle qu'on nous rend. Hein? La dégradation. L'enfant, mais qu'est-ce qu'il se dit On met mes affaires dans un sac poubelle C'est quoi je, je vaux quoi, moi, dans l'histoire Je suis une merde on met mes affaires dans un sac poubelle, je suis une merde. C'est ça le message qu'on veut faire passer Sous prétexte qu'il y a un virus qui traîne. Dégrader nos enfants encore plus, et encore plus, et encore plus, jusqu'à leur mettre leurs affaires dans un sac poubelle sous prétexte qu'il y a un virus qui traîne. Mais vous vous rendez compte ce que ça peut faire dans la tête d'un enfant Moi, j'ai vite enlevé ces affaires du sac poubelle et je l'ai mis dans un sac que j'avais prévu pour cet effet. Voilà. Mais c'est horrible. Ah ben alors. Puis alors, regardez la deuxième photo que j'ai prise devant l'école. Moi, je trouve ça euh, d'une bêtise absurde. D'une bêtise absurde. Alors, soi-disant pour protéger les enfants, hein, il faut... Euh, ah, faut pas qu'ils se touchent, il faut pas qu'ils se rencontrent, euh, voilà. Alors, cette école, elle a deux, grandes, deux portes doubles. Et ils en ouvrent que. Ils en ouvrent que. Et cette porte double, ils ont mis un, des, deux plots au milieu. Vous voyez sur la photo, ils ont mis deux plots au milieu avec euh, un truc, euh, ficelle de travaux. Donc, il y a les enfants qui sortent, les enfants qui rentrent. Sauf qu'ils rentrent par la même porte et qu'ils sortent par la même porte. Donc, à quel moment, à quel moment quand ils se croisent, ils ont un mètre de distanciation. À quel moment Je voudrais qu'on me le demande, qu'on me le dise. Pardon, excusez-moi. Je voudrais qu'on me le dise. À quel moment ils ont un mètre de distanciation Est-ce que les enfants vont respecter ce mètre de distanciation En dehors de ça, voilà. du fait qu'ils nous ont fait patienter. Ah mais oui oui oui non oui. Euh, plus ça va et moi je regrette de mettre mon fils à l'école et encore je suis super contente de ne pas le mettre. Nous avons vu arriver euh, le surveillant, ou je ne sais pas, la personne qui ouvre et qui ferme les portes le matin, le midi, le soir, enfin bref. Je ne sais pas quel est son rôle exactement, hein, juste d'ouvrir et de fermer les portes de l'école, je ne sais pas, en ce moment je ne sais pas quel est son rôle. Bref, il est donc venu parce que nous étions en train d'attendre les affaires qui allaient nous être rendues via le sac poubelle devant l'école. Et donc, l'école a sonné. Mon fils il m'a dit Mais pourquoi ça sonne j'y dit ben, Il est 10h, ça doit être la récréation, sûrement. Mais alors, je ne sais pas ce qu'il est venu faire. Hein. Je ne sais pas. C'est quoi son histoire C'est quoi son but C'est juste d'être présent, là Ou euh, c'est quoi Vu que les enfants ne quittent pas l'école du matin, 8h30, qu'ils rentrent dans classe, jusqu'au soir, 6h30 quand ils en sortent. Parce que tout se passe en classe. Ils apprennent en classe ils font la récréation en classe. La cantine se fait en classe euh, et encore certains enfants doivent apporter leur panier, bien sûr. Leur, leur pique-nique, leur repas du midi, bien sûr. La récré de l'après-midi se fait en classe et ils ne sont euh, libérés de leur geôle en fait, de leur prison que à 16h30. Voilà, voilà l'école en ce moment. Je ne sais pas ce que ça va donner au mois de septembre, mais en tout cas, là, si vous mettez vos enfants à l'école, voilà ce qui se passe. Voilà. Vos enfants sont en prison pendant 8 heures, non-stop. Non-stop. Il n'y a pas de récré, il n'y a pas de cantine, il n'y a rien du tout. Tout se passe dans la même classe. Est-ce que vous estimez ça Normal. Répondez s'il vous plaît. J'aimerais avoir votre avis. Parce que là, franchement, franchement, euh, si vous ne vous réveillez pas, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Alors, réveillez-vous pas pour vous, mais réveillez-vous pour vos enfants. Faites quelque chose pour eux. C'est inadmissible, et c'est inadmissible ce qui se passe. Mais, euh, vous allez dormir encore pendant, pendant combien de temps Vous allez dormir encore pendant, pendant combien de temps Vous allez laisser vos enfants se faire maltraiter encore pendant combien de temps Si vous, vous en avez rien à foutre, pensez à vos gamins, quoi, merde Vous les avez fait pourquoi, vos gamins Pas pour les protéger Pas pour les aimer Pas pour les aider Vous les avez fait pourquoi on ne peut même pas dire que ce soit pour les ailes ça ne vous rapporte que d'elles. Donc c'est pourquoi vous les avez fait Je ne sais pas. Mais alors si vous les laissez, euh, si vous les laissez aller dans, à l'école dans des conditions pareilles, c'est que vous ne les, les aimez pas. Vous voulez vous en débarrasser, c'est clair, c'est net et c'est précis. Hein vous voulez vous en débarrasser. Bah oui. Hein pourquoi pas ah bah moi, je suis désolée, hein, Moi je préfère manger des pâtes tous les jours. Hein, quitte à perdre mon travail, je préfère manger des pâtes tous les jours plutôt que mettre mon enfant à l'école dans ces conditions. C'est abject. C'est abject. Non Non C'est pas abject. Ça vous plaît hein bah Bien sûr, vous dormez. Donc, vous ne pouvez pas voir ce qui se passe. Mais quand on dort, on voit pas ce qui se passe. Ben non, c'est pour ça qu'on dort. Hein, pour ne pas voir ce qui se passe. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire Ah, J'étais voir la pharmacienne. Ah. Moi, j'ai une pharmacienne. Euh, au départ, elle me semblait euh, bizarre. Et puis là, elle révèle sa vraie personnalité. Et j'adore. J'adore. Elle m'a dit... Euh, parce que moi, j'aime parler. Et j'aime dire ce qui va et ce qui ne va pas. Et euh, j'ai vu qu'elle était ouverte. Et donc, je parle avec elle. Et elle m'a dit... Euh, C'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est du n'importe quoi. Elle dit, les moutons vont tous dans la même direction. Euh, la pharma... Via la bière pharmaceutique quand même. Hein, ici, oui. Les moutons vont tous dans la même direction. On leur dit de faire ça, ils le font. On leur dit de ne pas faire ça, ils ne le font pas. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Elle dit les gens, euh, ils ne se réveillent pas. C'est fou. Elle dit heureusement qu'il y a des gens euh, avec qui on peut parler et avec qui on peut discuter de choses comme ça qui euh, ont ouvert les yeux sur cette grande mascarade. Hein, parce que pour 0,2%. Deux morts en France, du soi-disant au corona, bah, on a inclus tous les autres, on a, on a oublié tous les autres, tous ceux qui sont morts de crise cardiaque, de diabète de, et, et d'autres maladies, hein euh, de... Euh, comment on appelle ça euh, D'obésité morbide. On les a oubliés, ceux-là aussi. Hum ah bah oui, on a tout mis sous, sous, sous, sous le Covid. D'ailleurs, j'ai une image à vous faire passer aussi, je vais vous la faire passer. Vous verrez, vous verrez, vous verrez, vous verrez. Et, et c'est dans le monde, c'est pas qu'en France, c'est dans le monde, vous verrez. Les chiffres sont hallucinants. Enfin, pour ceux qui veulent bien voir et pour ceux qui veulent bien se réveiller, hein, parce que ça dépasse l'entendement, ça dépasse l'entendement. Que, que beaucoup ne voient pas encore ce qui se passe, ça dépasse l'entendement. vous attendez quoi Vous attendez quoi Vous attendez quoi Sérieux, vous attendez quoi Alors, euh, en dehors du fait que je suis partagée entre l'envie de me mettre en colère sérieusement et, euh, et de, de rigoler, parce qu'en fait je suis observatrice et ce que j'observe... Euh, me conforte de plus en plus dans, dans mon opinion. Hein. Et euh, malheureusement, euh, ce n'est pas le cas de tout le monde. En dehors de la pharmacie qui m'a raconté ces petites histoires, en dehors des affaires, des affaires scolaires euh, dans les poubelles, ça, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Et je me dis que non, mon, mon fils, il ne mérite pas ça. Pas, pas plus mon fils que tous les autres. Quoi. Il ne mérite pas ça. Il mérite pas ça. Non, il ne mérite pas ça. Et le, le gars qui vient pour ouvrir la porte, on se demande bien pourquoi, parce que de toute façon, il n'y a pas de récréation, alors vas-y, il vient pourquoi Acte de présence, peut-être, hein, histoire qu'il ait ça payé à la fin du mois pour dire Ah, oh, mais j'étais présent, hein. 8h30, j'ai ouvert la porte, à 10h, euh, j'étais là, à 11h30, j'étais là, et puis à 14h, j'étais là, et puis euh, à 16h30, j'étais là aussi. Non, non, non, je travaille, hein. je travaille, hein. mais il n'est pas là le reste du temps, il se casse, mais c'est de, de, de, de Bref, donc les enfants qui ne quittent pas la classe, hein, c'est juste très bien, c'est juste très bien, c'est juste très bien. Et puis, euh, pour finir, euh, pour finir, euh, les plages, euh, ben, vous allez... Euh, vous allez sur une plage maintenant, et puis bah, on vous désinfecte la plage. Pas bah, ouais, qu'à vous aide, on vous désinfecte la plage. Bah, oui, bah, c'est obligé, hein, je vous le dis, hein. ouais, On vous a déjà dit que le virus ne résistait pas à l'eau. Hein. Alors, on vous désinfecte la plage. Avec quoi on vous désinfecte la plage bah, avec. Euh... Au milieu des baigneurs, un homme, protégé de la tête aux pieds, arrose le sable avec minutie. Il est en train de le désinfecter. Tout le monde est prié de plier serviette. On sera dans l'obligation de partir ou de déménager, d'aller un peu plus bas et puis de laisser faire leur travail. Je pense que c'est ces, pour le bien de Cannes. Je pense que c'est toujours important de se dire qu'on est déconfiné, mais qu'il faut toujours faire attention au virus. Et euh, avec ces précautions, pour, euh, ça, ça rassure un peu la, la population. Ce qui est projeté est essentiellement de l'eau de mer, pompée à proximité par cette barge. L'iode qu'elle contient est connue pour être virucide. Mais qu'en est-il du coronavirus on entend tellement de choses à la télé que c'est ouais. difficile hein, de dire Il euh, y a trop de choses qui passent à la télé. On ne sait plus ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Mais enfin, ça ne peut pas faire de mal. L'IFREMER fait actuellement des recherches. Elle estime que le risque de propagation au milieu marin est réduit. Mais il n'existe pour l'instant aucune preuve scientifique. Les pieds nus, eux, vont bientôt aller venir entre la mer et les terrasses des restaurants. Alors, les propriétaires ont décidé de les aseptiser. On va commencer partout où les gens vont pouvoir poser leurs mains et vont intervenir, et partout où on va avoir du passage. L'eau projetée contient également de l'eau oxygénée, en infime quantité. C'est un viruside, un bactéricide. Nous, on l'utilise pour justement respecter l'environnement et ne pas intégrer d'autres produits qui pourraient être nocifs. Donc on est vraiment dans le respect total de l'environnement. En tout, ce seront 7 km de littoral qui seront désinfectés. L'opération pourra être reconduite si nécessaire, afin de pouvoir mettre les pieds dans le sable en toute tranquillité. De l'eau de, de, de mer, <rire> On désaffecte la plage avec de l'eau de mer. Et un petit peu d'oxygéné, des fois que. Bon, pas On désinfecte à la plage à l'eau de mer, bien sûr. Mais c'est pas comme s'il n'y avait pas de marée au final, hein Surtout en Méditerranée. C'est pas comme s'il n'y avait pas de marée. Hein. C'est pas comme si l'eau ne remontait pas jusqu'en haut. Hein. Euh, c'est pas comme si euh, quand les gros bateaux passent, euh, les corsets caféries et tout ça, euh, quand ils passent, c'est pas comme s'ils si nous envoyaient pas des grosses vagues qui nettoient la mer. Bah ouais, qui nettoient pas la mer, qui nettoient le sable. Pardon, excusez-moi. Bah ouais, non, non, non, non, on est obligé de désinfecter le, le sable ah l'odeur, c'est génial moi j'ai adoré et, et les gens ils sont là, bah ouais moi je trouve que c'est bien hein, parce que ah bah ça fait une protection supplémentaire et puis euh, comprenez, on dit tellement de choses à la télé que on sait plus quoi penser bah éteins là ta putain de télé punaise arrête de la regarder si elle te perturbe éteins-la ta télé elle te raconte que des conneries éteins là, je sais pas Hein? mais si ça te plaît d'être perdu dans tes pensées parce que tu préfères écouter les journaux plutôt que d'écouter les gens qui te disent la vérité et qui te disent que de toute façon il n'y a pas de risque, il n'y a plus de risque hein? ben vas-y, allez on désinfecte le, le sable avec de l'eau de mer <rire> c'est tellement logique et, c est, c est... et les gens ils sont contents les gens ils se poussent et les gens ils vont à la plage avec un masque mais c'est bien mais je... c'est très bien, continuez c'est assez, ah c'est une connerie tellement intense que je ne, je ne comprends pas. Je ne comprends pas que les gens ne voient pas cette, euh, cette, cette, cette immense mascarade. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Alors on vous dit des. Jeux. Vous pouvez mais vous ne pouvez pas. Vous devez mais vous devez pas. C'est interdit, mais à condition que à ce moment-là, c'est plus interdit, c'est toléré. Vous allez jouer là-dedans combien de temps Vous allez jouer dans ce jeu combien de temps Alors je ne vous demande pas de, de prendre les armes et de descendre, c'est juste ce qu'il ne faut pas faire. Non, ne faut pas le faire. Mais arrêtez de croire à tout ce qu'on vous dit. Arrêtez, arrêtez. Vous êtes dominé par la peur, arrêtez. Mais bon sang On va arriver là, à l'été. On va arriver à l'été. Ça va être génial, hein Parce qu'on va pouvoir traverser les frontières. Les frontières vont ouvrir, hein Oui, les frontières vont ouvrir. Donc, on va pouvoir traverser les frontières. Ça va être génial. Mmh et euh, donc le tourisme et tout, parce que, ben non, il, il, il faut partir en vacances, mais euh, pas trop loin quand même, hein, mais il faut partir en vacances. Il faut partir, bah oui, parce qu'il faut quand même faire, euh, faire travailler euh, tout ce qui est touristique, etc. Donc, oui, oui, oui, il faut partir en vacances, ouais, ouais, ouais. Mm -hmm. Euh, au début, dans l'espace Schengen. Après, je ne sais pas quand, si s'ils ont l'intention ou pas d'ouvrir les, les frontières. Parce qu'un jour, c'est bleu, un jour c'est rouge, un jour c'est vert. Donc, euh, je ne sais pas trop. C'est un peu n'importe quoi. Et voilà, moi, j'ai juste envie de me casser de ce pays. Mais je vous assure que j'ai juste envie de me casser de ce pays. Et si je n'avais pas un mari et un, un petit garçon, euh, je me casserais euh, pas plus tard que maintenant. Voilà. Ce qui me retient, c'est mon fils et mon mari. Voilà. Parce que sinon, je me casserai. Je me casserai. Porter disparu, j'en ai rien à foutre. Je me casserai. Je ne supporte plus. Je ne supporte plus cette façon qu'on a de vivre ici. Alors, non, euh, je ne me, euh, je, je me sens pas concernée. C'est juste euh, cette sensation de. Lourdeur que vous nous balancez dans la gueule, tous ceux qui ont peur, là, tous ceux qui vivent en écoutant les, les médias mainstream, tous ceux qui se disent « Oh là là, mon Dieu, le virus, il tourne, il tourne, il tourne, mais putain d'Adèle, le virus, les virus ont tourné depuis euh, je ne sais pas combien d'années, ils ont toujours tourné sur la Terre, c'est nous qui sommes les virus de la Terre. Les virus, ils vivent en nous tout le temps, H24 si votre immunité, elle n'est pas bonne, vous allez tomber malade d'un truc ou d'un machin, c'est dû à un virus. Et alors, vous êtes confiné chez vous Oui, vous confiné chez vous parce que vous avez de la fièvre et du coup, vous pouvez pas sortir. Donc forcément, vous êtes confiné chez vous, mais sinon... Les autres, pourquoi les confiner Pourquoi les laisser chez eux C'est quoi le problème Mais c'est quoi le problème Je ne sais pas. Vous avez peur de quoi De mourir mais j'ai une mauvaise nouvelle, hein. vous avez tous y passé, moi y compris, et alors Et alors Est-ce que, est que vous préférez euh, rester cloisonné, à pas pouvoir parler, euh, à ne pas pouvoir bouger de chez vous, à perdre votre liberté, parce que vous avez peur de mourir C'est ça Donc plutôt euh, rester assis, bien, bien, bien tranquille, à écouter ce qu'on vous dit, et euh, ne pas mourir, et plutôt que de retrouver votre liberté moi, j'ai toujours dit, euh, moi, je préfère mourir debout que rester en vie euh, à quatre pattes. Ça ne, me, ça ne me convient pas du tout. De toute façon, je sais que je vais mourir un jour ou l'autre. Donc, que ce soit ça ou d'autres choses, qu'est-ce que j'en ai à glander Sérieux, qu'est-ce que j'en ai à glander Je ne veux pas perdre ma liberté à cause de ça. Des virus, il y en a eu par le passé, il y en aura par le futur. Et alors vous allez porter des masques à la longueur de vie, c'est ça, c'est ça. Vous allez porter des masques à longueur de vie. Donc, vous avez décidé de porter des masques tout le tout le temps, hein tout le temps. Hein Bientôt, on va vous donner la combinaison aussi et vous allez l'accepter. Hein bah oui. Hein ah bah, faut faire plaisir euh, à notre cher euh, à notre cher, euh, à notre cher euh, État là-haut, hein, euh, qui veut notre bien. Hein euh, D'ailleurs, il veut tellement notre bien qu'il s'est appuyé sur euh, euh, une, une, une une théorie qui était fausse, celle de Lancet, voilà, voilà. Hein? Ah, il veut notre bien, hein? ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Euh, il nous enlève tous les médicaments qui servent à nous soigner, mais ça aussi il veut notre bien, hein? il, veut notre bien. il veut juste transformer le médicament de façon à ce qu'on l'achète plus cher hein, pour se soigner, mais c'est pas grave, tout le monde s'en fout, hein? tout le monde est content, hein? est... ah mais monsieur le président, heureusement que vous êtes là, vous nous sauvez la vie, mais non vous ne sauvez pas la vie, vous nous empêchez de vivre vous nous empêchez de vivre, vous nous enlevez notre liberté. Non, non et non. Je ne veux pas. Et je ne veux pas vivre dans un monde comme ça. Je refuse de vivre dans un monde comme ça. Je refuse de vivre à côté des moutons qui sont là en train d'écouter tous les jours ce que disent la, la, la télé et la radio pour savoir euh, quelles décisions ils doivent prendre. Bientôt ils vont leur dire comment s'habiller. Hein. Aujourd'hui fait chaud, mettez-vous en maillot de bain. Demain il va faire frais, mettez des chaussettes. Oh. Vous avez décidé de dormir longtemps encore ou vous allez finir par vous réveiller non, parce que là, c'est pas... Que, que vous, vous en ayez rien à foutre, je... suis très bien, c'est votre problème. Mais pensez à vos enfants, putain. Oui, je sais, je suis grossière, mais je n'ai ras le bol. Que vous ne voyez pas ce qui se passe, ça me démonte. Ça me démonte. Je sais pas. Je sais pas. Je, je sais pas ce qu'il vous faut. Je sais pas ce qu'il vous faut. Je sais pas. Je sais pas. Vous ne voyez pas qu'ils que, qu vous racontent des conneries à longueur de journée à longueur de vie, ils vous passent des messages sur le coronavirus. Encore, alors qu'aujourd'hui, ils, euh, qu ils ont ouvert les frontières, qu'ils ont ouvert les parcs, qu'ils ont ouvert les restaurants sur terrasse. Hein mais soyez prudents. Hein, euh, vous, soyez prudent. Vous avez le droit d'aller au restaurant, mais restez prudents. Mais restez prudents dans quoi, putain Restez prudents dans quoi Je ne comprends pas. Alors, euh, je suis désolée de vous dire, hein, les amoureux hein, qui euh, espériez euh, vous faire une petite sortie au restaurant, euh, bah, euh, avec euh, un mètre et demi de distanciation, euh, à moins que vous ayez des, maîtres, des, des bras qui fassent un mètre chacun, pour vous tenir la main et euh, les repas euh, amoureux, je pense que vous pouvez faire une croix dessus. Hein mmh. Ah euh, ouais, euh, ouais. c'est foutu, hein. c'est foutu. Voilà. Donc, je pense que vous êtes quitte à vous faire un repas au chandelle à la maison. Hein. Ça, c'est mieux. Hein. Parce que moi, vous pouvez vous toucher. Ben hein. bah, oui. Ça dérange personne. Ça dérange personne. Moi, personnellement, je n'irai pas au restaurant. Hein. Ah, tant que c'est comme ça, j'irai pas au restaurant. je ne retournerai pas au restaurant. Ça, c'est clair. Et puis, je ne retournerai pas au cinéma non plus. Non plus. Moi, bah, si je bouge, c'est pour me casser d'ici. Je me casse de la France. Je me casse de la France. J'en ai... Marre J'en ai marre Alors, euh, on nous dit, il oh, eh, faut encore tenir, euh, euh, aller jusqu'à fin de l'année, tout au plus, un an ou deux. Mais, euh, quoi Un an ou deux Un an ou deux Mais c'est immense c est, c est, Ça n'a pas de temps dans l'espace. Alors oui, bien sûr que un an ou deux, c'est pas grand-chose. Mais quand on est sur Terre, là, un an ou deux, ben c'est des, des années que vous perdez, euh, c'est des années de liberté que vous perdez. C'est comme si vous étiez en prison encore, et encore, et encore, et encore, et encore, et vous ne dites rien. Vous n'avez rien fait du tout. Vous n'avez rien fait. On vous a inculqué la peur. Et vous, vous restez en prison. Voilà. Vous êtes des gentils petits moutons. Avec les chaînes garde à côté. Oui, on va tous dans la même direction. Mais bien sûr sage. On obéit bien. Parce qu'il y a le grand méchant. Le grand méchant virus. Le grand méchant loup qui est là et qui va nous manger tout cru. Bande d'endormis. Bande d'endormis. Je sais pas. Je sais pas. Je dois pas faire partie de ça. Je ne sais pas. Je ne vais pas dans cette planète. Je, je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Heureusement que j'ai mon petit coin. Euh mon petit, petit coin, là, qui, qui quand je suis dedans, mon petit coin de jardinage, qui quand je suis dedans, mon rend ma liberté parce que je ne peux juste pas, je ne peux juste pas vivre dans ce monde, je ne peux pas, je n'adhère pas. Je n'adhère pas. Voilà. Alors, oui, il y a de très bonnes choses qui se passent en ce moment, il y a plein de gens qui s'éveillent, euh, il, euh, il y a des choses qui sont en train de se manifester et... Euh, il y a plein de choses qui se mettent en place. Mais ouais, mais on n'est encore pas la majorité. Ben non, hein? la majorité elle fait encore partie des moutons blancs. Qu'est-ce que vous attendez pour rejoindre les moutons noirs Vous avez peur Vous avez peur de quoi De quoi avez-vous peur De quoi avez-vous peur Et surtout pas dans la violence. Alors ça, surtout pas. Pas de violence. Pas de violence. Aucunement de la violence. Juste ne pas accepter en votre être en votre conscience ne pas accepter ce qui se passe ne pas accepter ce qu'il vous en impose vous, vous rendez compte de ce qui vous impose à vous et vous, vous rendez compte de ce qui vous impose à vos enfants à vos enfants des enfants que sans doute vous avez fait avec amour que vous êtes censé aimer vous, vous rendez compte de ce qui se passe et vous allez me dire, oui, mais on est obligé de travailler, donc les enfants sont obligés d'aller à l'école, mais vous êtes obligé de travailler. mais Je vous signale quand même que vous êtes en train de donner le, juste le mauvais exemple à vos enfants. Vous êtes en train de donner le mauvais exemple à vos enfants. Vous êtes en train de montrer à vos enfants qu'en final, ce qui compte, c'est l'argent. Que d'eux, vous n'en avez rien à foutre. De ce qu'ils pensent vos enfants, vous n'en avez rien à foutre. Rien ce qui compte pour vous, c'est l'argent. Voilà, c'est l'argent. Ah ouais, payer mes factures, payer mon EDF, de quoi donner à manger à mes enfants. Et bien, bah pour moi, la priorité, c'est de donner à manger à mes enfants. Les factures, j'en ai rien à carrer. Parce que si je meurs d'ici demain, et ben bah euh... <rire> ils iront chercher l'argent où Hein Je vous le demande. Qu'est-ce que ça peut faire L'important en ce moment, c'est ceux qu'on aime. Nos enfants, ceux qu'on aime. Et vous n'avez pas encore compris ça et vous attendez quoi, bon sang Vous attendez quoi Non mais. Euh... Réveillez-vous, quoi Réveillez-vous Tout le monde vous le dit, mais réveillez-vous Le professeur Raoult vous le dit, c'est des ignominies qui vous disent. Mais euh, le docteur, le professeur Montagnier, ils vous disent que. Pff, ils tombent sur la tête C'est ahurissant Et des gens comme ça, vous, vous leur marchez dessus des gens comme ça, vous leur marchez dessus parce que vous y croyez pas Et que vous préférez croire à un, un espèce de, de crétin qui est à l'État hein Vous préférez le croire Moi, je supporte plus. Moi, quand il parle, ça me fait des ça me fait des railleries dans les oreilles. Je ne supporte pas sa voix. Je supporte pas la voix de Véran. Je supporte pas la, la voix d'Édouard Philippe. Je supporte pas le mensonge. Je supporte pas l'hypocrisie il bah, faut croire que je suis la seule, hein, ou on n'est pas nombreux, hein, parce que vous, vous la supportez bien, hein. Ah ouais, ouais, même que vous attendez qu'ils vous donnent des consignes, hein. qui vous vous dire quand est-ce qu'il faut vous manger, ce que vous mangez, comment vous habiller, à l'heure d'aller aux toilettes, à l'heure d'aller prendre votre douche, hein, quand est-ce qu'il faut vous lever pour prendre le petit déjeuner, quand est-ce qu'il faut vous coucher C'est ça que vous avez besoin Vous avez besoin de papa-maman encore Vous l'avez remplacé par le gouvernement C'est ça, le truc bah, écoutez, hein, j'en ai marre. Donc, euh, ben je vous souhaite bon courage à tous. Hein. Continuez à vous faire dorloter par le gouvernement. Continuez à suivre les petits moutons blancs. Surtout, continuez à avoir peur du virus. Hein, continuez. Continuez à malmener vos enfants, hein, surtout. Hein, euh, la, la génération à venir. Continuez à les malmener. ouais, ouais, ouais. ouais, ouais c'est vrai. Bon, au final, tout n'est qu'expérience. Et si vous avez fait l'expérience d'être déconfinis, et bien, restez confini et confinés. Allez, bye